Les gagnants, l'émission de sport et du pari sportif. Bonjour à tous et bienvenue dans Paris et gagnant, le mag, votre émission de sport et du Paris sportif. Comme toutes les semaines, nous retrouvons Benoît. Bonjour Benoît Hello, hello. Alors Benoît est parieur pro et comme d'habitude le but de cette émission est de faire en sorte que vos paris tiennent à plein de choses mais pas au hasard. Alors au programme de l'émission de la semaine on va revenir sur le hand et les dames. Ce sport a pu être mis en avant cette dernière semaine avec le très beau titre mondial de l'équipe de France. Peut-être que vous avez pris goût à suivre ce sport et à l'analyser pour vos paris. Et eh bien avec Benoît on va essayer de vous en dire plus. On parlera donc des grandes compétitions en France et des coupes européennes. Et comme c'est la dernière de l'année pour 2017, on a eu envie d'aller de l'avant et puis on va aller voir, on va se projeter sur 2018. Alors pour les spécialistes, ce sera peut-être un peu du, du déjà vu. Ils ont peut-être déjà plus qu'anticipé les différents événements qu'il y, qu y aura sur 2018. Mais pour les non-initiés, eh ben, on fera un tour des grands événements de l'année. Pêle-mêle et dans le désordre, on évoquera les JO d'hiver de Pyeongchang. En Corée du Sud, euh, bah forcément la Coupe du Monde de Football, on va en dire quelques mots. On en, a on en a déjà bien parlé dans cette émission. On va reparler du Tour de France aussi. Et on reparlera un petit peu du, du tournage des six nations, voilà pour faire un petit un petit tour des, des événements majeurs. On pourra parler aussi de Roland Garros. Il y a plein de choses qu'on va pouvoir évoquer, voilà. Et puis euh, bah, sur les choses euh, sur lesquelles tu vas pas mal travailler aussi, Benoît. J'imagine que tu as des dossiers en cours pour pour 2018, des choses qui vont t'intéresser. Il y a des dossiers en cours, là, comme tu as dit, euh, oui, la, la, la, la coupe du monde forcément, les JO euh, d'hiver. Voilà, c'est toujours intéressant de, de suivre ça aussi. Donc voilà, il y a pas mal de choses euh, intéressantes en, en, ce, en ce début d'année. On commence avec notre premier dossier donc cette semaine, et puis on va débuter avec euh, l'équipe de France de hand féminin qui a remporté le titre de, de champion du monde. Alors question facile à poser maintenant, une fois que c'est fait. Mais est-ce que tu l'avais vu venir ce titre de l'équipe de France Alors euh, pour qu'elle aille jusqu'au bout, jusqu'au bout, euh, pas forcément. Par contre, euh, voilà, je mets euh, quand elles ont per perdu le premier match de poule. Parce que ça arrive, ça, souvent. la Slovénie, de... si je me trompe pas. Euh, voilà, alors qu'elles avaient battu facilement en, en, en match amical. Je m'étais dit, bon, la cote remonte un peu, c'est peut-être le moment de les prendre. Euh, sachant qu'elles ont toujours du mal à rentrer dans, dans la compétition. Euh, les, la, la cote pour la France a, je crois, était autour de 7, 8. Enfin, c'était une belle cote quand même. Et après, voilà, toujours dans l'optique de, de la revendre ou de faire un arbitrage. Et euh, voilà, je pensais que c'était intéressant à ce moment-là. Euh, je vous le dis en toute franchise, hein, moi je je je je, je l'avais pas pris au final. Mais euh, voilà, le fait qu'elles aient gagné. Après, je suis très content parce que bon, nous on est chauvin. Il y, y a trois brestoises dans dans l'équipe. Forcément, euh, on, on suivait ça avec euh, avec attention. Mais euh, voilà, très content. Et puis, euh, on fait le le doublé entre les hommes et les filles, ce qui est assez rare quand même dans dans un sport. Faut le, faut le préciser donc petite. Euh, et voilà. Comme l'avait rappelé l'ami Denis Brognard, ce n'était pas arrivé depuis la grande URSS. <rire> voilà, c'était rigolo sur TF1 une heure de grande écoute la grande URSS. Ça m'a bien fait marrer. Fallait remonter bien bien bien en, en arrière. Donc voilà, euh, voilà content des, des films mérités, match euh, voilà super à, à regarder à la télé. Je, je l'ai suivi, je pense comme beaucoup d'entre vous et euh, très content pour euh, très content pour elle. Alors euh, si vous voulez continuer euh, à suivre le hand féminin oui. eh bien euh, il va falloir suivre maintenant la elle la ligue féminine de handball euh, de handball pardon là là. alors <rire> ça continue avec euh, avec ce championnat alors le championnat était en mode trêve hein, les choses oui. sont quand même un minimum organisées. la reprise c'est euh, pour très bientôt hein. mmh. euh, nous du côté de Brest vu qu'on a évoqué le sujet hein, on a trois brestoises qui vont reprendre la compétition avec euh, moult euh, moult festivités. <rire> oui, c'est ça parce que forcément euh, forcément il va y avoir quelque chose Quelque chose d'organisé pour euh, bah pour les les, les féliciter. Hein, voilà, c'est pas non plus. Tout le temps qu'on a, qu'on arrive à avoir comme ça euh, bah, trois euh, trois championnes du monde. Donc, euh, bah il y a Kilopat hein la, la, la, gardienne. la gardienne qui était euh, gardienne remplaçante, mais elle a, elle a su par exemple pour mais la finale qui... sortir un penalty qu'il ouais. qu fallait sortir. Donc ça, ça c'est parfait. Et il était important euh, celui-là. Voilà c'est ça. Il y a euh, Astrid Ngouan aussi qui, euh, qui qui alors là elle a pas joué la, la finale. Mais elle fait partie de, de l'équipe. Et puis, il y avait. Euh, Alison Pinault. Bah, qui voilà qui n'avait pas, pas fait le début de saison avec Brest parce qu'elle a été blessée. Et elle a demandé. Euh, et Olivier Cromoz l'a demandé de venir. Lui a demandé de venir là-bas. Et en fait, euh, bah, ce qui est bien, c'est qu'elle pète le feu, si je peux me permettre l'expression. Voilà. Hyper importante en euh, demi et hyper ça. importante en finale. C'est ça. Et nous, elle va nous apporter un plus encore à Brest. Donc, euh, j'ai ah, de va voir en la reparler, On va en reparler. <rire> Alors, la, la LFH, euh, tu suis le HAND tu, tu vas voir régulièrement des matchs de Brest Je suis Brest, à, je tu... abonné, voilà, c'est ça. Voilà, suis, et euh, tu as aussi une vision d'ensemble sur le championnat de LFH Bah en fait, euh, comme euh, tous les ans, enfin, euh, là, si on regarde le classement, il n'a il a pas vraiment évolué comme tu les ans, c'est Metz premier. Euh, L'année dernière, pareil, c'était Brest en, en seconde équipe, et après, on a Nice, Nantes. Ici Paris qui est un peu moins bon que l'année dernière, qui était troisième l'année dernière. Voilà. et euh... Donc ça c'était la première partie de saison. Qu'est-ce que j'imagine pour la deuxième partie de saison Comme je vous dis, Brest récupère Alison Pinot et je les vois vraiment lutter à ce moment-là avec Metz et je pense qu'on va retrouver Metz et Brest en finale du championnat play-off. Voilà, ça je vous l'annonce. Après, c'est pas une grande surprise. Dans quel ordre Bon, bah ben la Metz a quand même quatre points d'avance, donc ça va être compliqué. Mais à mon avis, finale aller chez nous et finale retour à Metz. Mais voilà, si l'effectif est au complet, on a largement les moyens d'être champion. Et euh, je sais pas, quand est-ce que tu veux qu'on parle de la Coupe d'Europe Alors Donc Pas tout de suite, parler. parce qu'il faut expliquer un petit peu, euh, <rire> ben, vas-y, on enchaîne en parlant de Coupe d'Europe, mais tu nous expliques un petit oui. peu Ligue de Champions et Coupe de l'EHF. Euh, bah alors, la Ligue des Champions, là, pour les femmes, il y a eu le, le, le premier tour, il y avait des poules de 4 et les trois premières étaient qualifiées. Bon, brest a fini quatrième, sans démériter, hein, contre le champion d'Europe en titre, le champion d'Europe de la petite coupe de l'année dernière, et le champion du Danemark. Donc, autant vous dire que, <rire> voilà, moi, j'avais mis un billet, je m'étais dit, voilà, un exploit, la cote, elle était euh, grosse à 100, 120, enfin, je sais plus, je m'étais dit, euh, allez, on, on, on, sait jamais, ça peut passer euh, au deuxième tour, et puis après, euh, on, on voit ce qui se passe. Autant, là, maintenant, elles sont reversées en coupe de la chef. La c'est la petite coupe d'Europe. Mais c'est la même chose, c'est les hommes. Hein. Donc, il y, y a la même chose, c'est le même principe. Et là, euh, honnêtement, j'ai vu une cote de 10, 9-10, pour être championne d'Europe. Bah là, je, je vais remettre un, un joli billet dessus. Parce que je pense que les bookmakers n'ont pas compris que Alisson Pinot revient et vu que c'est une des meilleures joueuses du monde, ça va aussi changer la donne. On va récupérer aussi des, des blessés qu'on a eu comme Martin Mangue, qui est important dans, dans le dispositif. Euh, voilà, donc, euh, je me dis que cette cote de 10... Est très très jouable euh, donc j'ai hâte euh, voilà j'ai hâte de voir que quand cette compétition va, va commencer euh, donc en début de, en début d'année voir ce que ça peut ce que ça peut donner mais en tout cas voilà ça c'est un un, un pari long terme que, que je prends voilà, là, pour situer Brest l'année dernière elle avait mm -hmm. pas de démérité non plus euh, en EHF voilà on avait perdu en quart de finale contre ben l'équipe qui qui a fait remporter le la, la coupe et on n'avait pas non plus non non des, des, des et je pense que cette année cette année, je pense qu'on peut le faire. Donc, euh, voilà, on, on verra bien, mais ça vaut le coup de, je pense, de mettre un, un billet dessus. Donc, pour résumer, retour d'Alison Pinot oui. qui n'a pas été pris en compte par les bookmakers, c'est le moment mmh, ou jamais. Pour moi, voilà, et ça peut faire beaucoup la différence parce qu'Alison Pinot est capable, de, en un contre un, de faire la différence. Euh, là, on n'avait pas beaucoup de joueuses capables de le faire, par peut-être euh, qui, qui est roumaine, euh, voilà. Et c'est marrant parce qu'elles euh, ont joué l'une contre l'autre. Il y avait beaucoup de brestoises pendant la, la Coupe mmh. du Monde dans d'autres équipes, euh, et, euh, et voilà, et, et je pense pense que là, on a un bel effectif, euh, s'il n'y si, si, si a pas de blessés, pour euh, pour aller au moins en finale de, de cette compétition. Alors, euh, si, si tu suis, tu suis un peu les autres clubs aussi, euh, notamment Metz, euh, qui continue toujours en, en Ligue des Champions. Ou ah ouais, ouais Metz, euh, Metz, ils ont fait le, le plein de, de points, donc c'était. Euh, voilà, elles ont, elles ont vraiment une belle équipe. Elles n'ont pas, elles ont pas un gros gros effectif en termes de, de joueuses, mais chaque joueuse a, a de la qualité. Elles ont, je sais pas, la moitié de l'équipe de France déjà, c'est Euh Voilà, il y a, y a du potentiel. Euh, elles se connaissent, et c'est ça un gros avantage aussi, les, les yeux fermés. C'est euh, voilà ce qui aujourd'hui à Brest n'était pas encore le cas parce qu'on on intègre des nouvelles joueuses tout le temps. Donc la Messe va se retrouver avec Vardar, Federvaros, Bugdugnos, Beauty game et Turinger. Euh, là dans la poule pour l'instant elles sont deuxième avec six points et euh, je pense qu'elles peuvent euh voilà, je pense qu'elles peuvent faire quelque chose. Euh, maintenant, bon, ça ne se joue à rien, hein, c'est toujours pareil. Mais pour moi, elles ont un, un joli effectif, ça ne pas être facile. Mais elles peuvent, elles peuvent aller loin. Elles peuvent aller en demi, par exemple. Euh, voilà, je, ce serait pas mal pour, pour elles. Ouais. Mais et Brest, les deux valeurs sûres du, du rang de français. Si on peut résumer les choses ainsi. Aujourd'hui, oui. oui. Aujourd'hui, c'est ça. Et pour l'année prochaine. Voilà, je pourrais avoir parlé un peu aussi avec le, le président de Brest. Il euh, ah, faut expliquer aussi, tout... quoi. Faut expliquer aux auditeurs, euh, que, bah, le projet And à Brest, il est inscrit sur la durée aussi. C'est bon. ça, c'est ça. Et, et il m'a expliqué que tous les autres gros, enfin, tous les autres clubs allaient se renforcer l'année prochaine. Avec Andam euh, qui, qui, qui, va revenir en France, je crois, du côté de, alors je sais plus, je vais pas dire bêtises, Toulon ou Nantes, je sais plus. Mais voilà, il y a pas mal de, de, joueuses françaises qui vont aussi revenir au bercaille comme on dit. Et l'année prochaine, le niveau du championnat de France va être assez, euh, relevé. Et donc euh, félicitations euh, aux filles du BBH du Brest Bretagne Handball. Tout à fait, félicitations voilà. à elle. Alors on va entamer euh, notre deuxième dossier euh, de cette émission. Alors euh, ben là on part euh, en 2018. Alors 2018, il va y avoir plein plein plein de choses. Ça va être une année passionnante en termes euh, de sport, de compétition à regarder et puis aussi en termes de paris sportifs. Alors là comme ça de but en blanc, euh, 2018 euh, en termes de paris, euh, ben, c'est quoi la c'est quoi la compétition qui va euh, t'intéresser peut-être principalement la première, ça va être sûrement le, les Jeux Olympiques d'hiver. Voilà, c'est toujours intéressant. J'aime bien euh, les genres de paris comme euh, euh, quand il y a des face à face entre les pays, quel pays va remporter le plus de médailles ou, euh, ah, ou... sur le tableau des médailles. Euh, ouais, j'adore ça. Ça, ça j'aime bien faire. À chaque fois qu'il y a des Jeux Olympiques, j'arrive je, à bien tirer mon épingle du jeu sur euh, voilà. Est-ce que est-ce que je vais dire une bêtise hein, La France va avoir plus de médailles que la Russie. Enfin, il y a des duels comme ça. Ah, là, là, ah, là c'est pas. Euh, si on prend le pari que tu viens de faire, ce sera pas dur. <rire> pour l'année prochaine, <rire> c'est ça. Parfois à la russie tu dis ouais, c'est clair. Donc c'était mauvais exemple. On va dire France-Allemagne, par exemple. Il euh, y a toujours des, des choses à faire, des, des, des, des coups à faire. Donc euh, après, tous les bookmakers ne le proposent pas, mais quand vous les voyez, pareil. Est-ce que la France va remporter plus ou moins de médailles? Donc ça c'est plus ou moins under over et il te donne un chiffre et à toi d'essayer de, ouais. de calculer en fonction des athlètes qui sont présents. Euh, J'aime bien ça quand c'est les, les Jeux Olympiques d'été. Parce que Avec... je maîtrise mieux les Jeux Olympiques d'hiver. Bon, Quel, euh, quel voilà. facteur tu prends en compte pour pour, pour ce genre de pari là? Euh, alors. Je veux pas dévoiler forcément tout, tout, tout, tout, tout mes secrets, mais je prends. un Voilà, il y a des organismes qui sont en charge de de de faire ces calculs là, ouais. et après je fais plein de croisements en fait. Je, je fais des recroisements et j'arrive à à déterminer un chiffre pour moi pour chaque pays qui me semble bon et après je regarde les bookmakers et je regarde où s'évalue voilà en gros comment je je procède sans donner voilà toutes tout les ficelles mais c'est un peu le c'est un peu on va dire le, le canevas de ce y que y a... tu tu vas prendre en compte la, la culture sportive en gros d'un d'un pays pour y a donc, plein pense, de pour ce pari quoi il y a plein de choses. Les, unités, les, les, les sociétés qui font ça prennent plein de choses en compte. Voilà, la, la population d'un pays. Les, euh, oui, oui, voilà. C'est ce super <rire> ce intéressant. Ah oui, mais là on rentre plutôt dans, dans la démographie, euh, économie. Enfin, c'est voilà. c'est ah, chouette. C'est. Mais, mais j'aime bien. Ouais, c'est une partie que j'aime bien faire, travailler, aller chercher des infos. Et euh, c'est toujours intéressant. Et puis après, euh, voilà, il y a des compétitions qu'on voit quasiment jamais à la télé, comme euh, je sais plus moi la luge. Ah, voilà, <rire> la luge, c'est truc de fou comme ça. Euh, euh, tu as le, le bobsleigh. Le Bob's tout tout le monde va connaît... suivre l'équipe du Nigeria chez les filles. Non mais tout le monde. Conna... <rire> non mais je, je, je rigole pas. D'accord. Okay, mais, je... oui. euh, mais tout le monde connaît euh, la, la Jamaïque, euh, l'histoire de la Jamaïque voilà. au, au bobsleigh hein, avec le, le film. Le fameux film. Euh, voilà, il y, y a des sports qu'on voit quasiment jamais. Alors après nous aussi, français, le biathlon avec fourcade, c'est très intéressant ouais. à, à suivre. Euh, le ski alpin. Euh, voilà, il y a, y a pas mal de choses et vous pouvez avoir accès à des sports que voilà, vous allez jamais regarder. Les Jeux Olympiques, ça sert à ça aussi. Il y a un pari, il y a des paris farfelus sur lesquels tu t'es déjà, euh, tu t'es déjà dit, mais qu'est-ce que je fais là Sur quoi je parie Sur les Jeux Olympiques mmh farfelu c'est rare quand même farfelu c'est rare euh, non non j'essaie je, toujours d'être j'essaie toujours d'être en accord avec ce que ce que je joue et avoir analysé avant non non farfelu j'ai pas de j'ai pas j'ai pas, pas, pas t de rendu compte tu t'es levé à 2 heures du mat pour voir euh, des gens qui balaient une patinoire tu vois à quel quand je fais référence <rire> tu me parles de, de la pétanque sur glace de curling euh, non par contre ça j'ai jamais parié dessus par contre ce qui est embêtant et c'est toujours pareil au sport, il faut le prendre en compte, c'est l'histoire de dopage. Les, ah oui, les alors... À Sochi, à Sochi, où, voilà, j'avais analysé aussi que la, la Russie allait se gaufrer totalement, Elles ont, elle a fini première nation, euh, et que tu sais que quatre ans après, en fait, tous les analyses ont dit que parce qu'ils étaient tous dopés. Là, voilà, tu l'as un peu vénère, mais en même temps, euh, voilà, faut, faut, tu, tu pouvais douter, je sais pas, que Poutine, machin, chez lui, il voulait pas, Bon, après c'est des trucs extra sportifs, mais qu'il faut aussi des fois prendre en compte dans les paris sportifs, ça peut être intéressant. Euh, voilà, donc euh, bon, on va dire que là j'avais pas assez pris en mmh. compte l'histoire que Poutine mmh. dopage et tout. Et en fait c'était quoi le dopage C'est qu'on les mettait dans des cabines pour monter des globules rouges. Donc en fait euh, voilà, ils il, voilà ils devenaient plus endurants, des, des choses comme ça. Et, et bon, bref, bah moi je l'ai pas assez anticipé, donc euh, voilà, j'en ai eu pour mes frais. Ouais, voilà, bah tu me fais une transition complètement parfaite ah, mais... parce qu'on va parler Allez. de la Coupe du Monde 2018 en Russie. Allons-y. Alors euh, so attention, euh, soyons fous. <rire> ce que tu viens de dire, peut-on le transposer euh, avec un résultat qui va nous paraître complètement dingue sur la Russie, quoi Moi, ouais, maintenant avec les Russes, pff, tu sais plus sur quel pied danser, donc euh, voilà, je, je, je, je ferai attention, euh, je ferai attention. Bon, les Russes, pour l'instant, je crois que leur dernier match amical, ils ont fait 3-3 contre l'Espagne. Bon, voilà, qu'est-ce que ça vaut, j'en sais rien, mais euh, après la Russie, c'est sûr qu'elle n'est pas, pas favorite de la Coupe du Monde. Mais je te dis, vous pouvez regarder une équipe qui, qui joue à domicile. À un moment, elle a toujours un, un petit avantage dans les coupes du monde. Vous regardez le, le taux de, de, de qui a joué à domicile et qui a gagné une coupe du monde. Je crois que le, le ratio le ratio est intéressant. Euh, on peut parler. Nous en 98, on, on le sait. Euh, à la Russie, faut voir. Mais franchement, la Russie, j'y crois pas. Et puis le match d'ouverture, on en avait parlé. On avait fait des stats. Euh, bah ça, voilà, on en reparlera. Mais ça peut être intéressant de voir. Ça va être Russie Arabie, Arabie Saoudite, je crois. Waouh C'est ça, non Ouais. Russie, non Ça fait rêver. <rire> <rire> wow, on, on verra si, euh, si on le regarde en entier ce match-là. On verra bien. <rire> ouais, déjà, de toute façon, les cérémonies d'ouverture, t'oublient. <rire> si match. Autant, suit... autant les Jeux Olympiques, c'est sympa, autant la Coupe du Monde, c'est pas pareil. Ouais. Ah ouais, c'est pas le même cérémonial. On est d'accord. Euh, alors, en 2018, euh, bon, on, tu oui as déjà choisi là, tes, euh, tes vainqueurs en Paris long terme euh, bah, pour la coupe du monde j'en avais déjà parlé euh, bon bah la NBA mais la NBA c'est elle a commencé elle a commencé en, en 2017 euh, qu'est-ce qu'il y a en bah, il y a les six nations voilà on en a aussi déjà parlé avec je pense une finale Angleterre Irlande donc c'est là même avec un petit avantage, un petit avantage à, à l'Angleterre même s'ils ont quelques et mon joueur préféré il s'est cassé la mâchoire donc je sais pas si s'il va être là ça m'énerve Itogé euh, voilà qu'est-ce qu'il y a d'autre le Tour de France bon bah, le Tour de France aujourd'hui sur quel pied danser comme vous avez dit pareil Froome ça sent pas bon euh, voilà il euh, y aura comme d'habitude il euh, y aura en athlétisme euh, voilà la, euh, les, les championnats les championnats normalement du euh, du monde, alors c'est une année sur.. Euh... Oui, c'est ça, c'est ça. Donc, euh, à, à voir ce que ça peut donner, mais il y a l'histoire de Gatlin aussi, là. Enfin, il y a pas mal de choses qui sortent en ce moment. Euh, où son entraîneur s'est fait piéger par.. Euh... Oui, Denis Mitchell. Voilà, voilà. Bon, bref, c'est un peu compliqué. Euh... Bref, faut, faut oui. Pour situer l'histoire, on a proposé des produits d'opan à l'entraîneur voilà. de Chris Gatlin, voilà. déjà bien souvent embêté par la patrouille. C'est ça. c'est euh, Bon, ça. il a limogé son entraîneur. Bref, donc choqué. Euh... stupéfait. <rire> oui, c'est ça. On va dire ça, un peu choqué, stupéfait. Donc c'est toujours. Euh... Voilà, c'est toujours des, délicat. Des fois, certains sports, mais mais ce facteur ce facteur dopage, je pense qu'il voilà, il faut, faut le prendre en compte. Alors après, c'est compliqué de, de de le prendre en compte, mais euh, voilà, il est pas à négliger, on va dire dans certaines dans certaines disciplines. Euh, de là, on apprendra peut-être que Gatlin était dopé quand il a quand il a gagné cet été. Bon ben voilà, hein, il y en a plein qui, qui sont pas forcément pas forcément surpris. Mais bon, c'est dommage, en même temps, tu ne peux, pas lutter, tu tu peux pas lutter contre. Le rétro-paris. C'est ça. <rire> non, mais ça t'énerve hein, quand tu as fait l'analyse et tout, qu'en fait ton gars finit deuxième et que le mec devant il est dopé. Bon, c'est toujours pareil quoi. <rire> Alors on va quand même revenir un petit peu sur la fin d'année 2017, il y a quand même des, des choses à faire. Alors bon, pour la Ligue 1, ça va reprendre en janvier, la oui. trêve mmh. normal, habituelle quoi. Tout Et puis euh, on va aller voir du côté de ces, on va aller voir du côté des championnats européens. Alors euh, bon, bah le vrai classico, il est là, c'est le Real Barça ce, ce oui. samedi. Oui. À, euh, voilà, ce samedi donc du côté de Bernabeu. Mmh. Euh, alors euh, toi tu tentes quelque chose là-dessus Ou pas ah, bah, le, donc, déjà, je... <rire> le pari est, est-ce que le Barcelone, est-ce que Barcelone fera une aide d'honneur en Madrid, hein parce que ça, c'est la discussion du jour en ce moment en Espagne, parce que c'est une tradition, quand on gagne une coupe, euh... donc, ils ont gagné la coupe des clubs, euh... champions, euh... et généralement, bah le match d'après, l'équipe qui joue contre, bah, là, c'est le Real Madrid, euh... joue contre, contre l'équipe qui a gagné la coupe, doit faire une aide d'honneur. Bah là, Barcelone dit, mais jamais de la vie, on fera une aide d'honneur en Real. Donc, est-ce qu'ils vont le faire? On n'en sait rien. Mais, euh... je vois, enfin je, je, je vois pas le real perdre ce, ce match il euh, y a quelques blessés comme Delofeu par exemple un, après Dambélé ça fait longtemps mais à Barcelone je pense que real voilà au pire un nul mais je vois pas je vois pas le barça aller l'emporter à Madrid. En plus, Real, là, ça fait 2-3 matchs que ça, ça commence à, à tourner un peu mieux pour eux. Euh, malheureusement pour le PSG, on va dire. Parce février, ça ne sera, sera pas les mêmes. Ce ne sera pas les mêmes, mais euh, ce sera intéressant à, intéressant à regarder de toute façon. Donc. Euh... idée des champs, coach du Paris Saint-Germain. <rire> pour nous <rire> on, éviter on, la lose du on, tirage. On, on, on ne sait pas. Il y a aussi, après, la tu d'Espagne, mais en Angleterre, euh, le boxing ah idée ouais. où les équipes vont enchaîner. 4 euh... journées en 13 jours. <rire> C'est un, un rythme de joueur NBA, ça. <rire> oui, si on veut, si on veut, oui, c'est ça. Euh, sachant que, euh, voilà, c'est pas pour, pour les puristes, c'est pas une info, mais pour ceux qui commencent dans les paris, euh, autant vous dire qu'il y a des équipes qui peuvent pas aligner quatre matchs d'affilée, donc il y a des choix de fait. Les entraîneurs font des choix, ils font tourner à certaines équipes. Si vous arrivez à anticiper tout ça, euh, bah, ça peut être, ça peut être intéressant. Moi, j'ai regardé vite fait. Hein. J'avais pris une équipe au hasard, j'ai regardé sur. Euh, Leicester, par exemple, euh, qui, euh, on va dire, euh, le, le dernier match de, le dernier match de, des quatre matchs à jouer là entre le, euh, pour le Boxing Day, c'est-à-dire ils vont jouer le 23, 26, 30 et premier. Donc le 23 ils jouent contre Manchester United, après ils vont à Watford, ils vont à Liverpool. J'estime que le match de Liverpool ils vont le lâcher. Et euh, le premier ils reçoivent Udersfield. et je pense que là, par contre, ce match-là pour eux c'est inconcevable de le perdre. Donc euh, Leicester Udersfield. J'ai vraiment du mal à voir Leicester perdre ce match, mais voilà, je, je les vois aussi. Je les vois, je les vois gagner. Euh, Aujourd'hui, Dorsfield et, euh, et les Leicester au niveau des points. Bon, bah les Leicester est, est un peu au-dessus, euh, mais c'est surtout que Dorsfield, eux, le match d'avant, ils reçoivent Burnley, donc ils vont tout donner à domicile. Et je pense qu'ils feront tourner après à, à l'extérieur à confirmer, on verra bien ce que ça donne ce match là, mais euh, voilà, je pense pas me tromper en me disant que l'entraîneur du Sud fera tourner euh, ou alors il mettra pas tout voilà, il fera il mettra pas tous les titulaires donc ça va le faire tourner alors que Leicester hein. ils mettront la, la grosse team pour, pour prendre les trois points. Parfait, merci Benoît. Merci pour cette année de paris sportif Bon bah écoute, euh, voilà et puis ben bah on, on se retrouvera l'année prochaine, euh, voilà avec encore plein plein comme tu disais de, de compétitions. Euh, D'ici là, ben bah, faites pas n'importe quoi, pariez pas sur n'importe quoi, réfléchissez avant de avant de mettre une pièce ou un billet et euh, bah comme tu dis alors après je sais plus quel jour dans euh, l'année prochaine ce sera notre première émission euh, mais, pas, tout suite, euh, pas tout de suite pas tout de suite parce que si on suite. reprend tout de suite après le premier moi je serai pas bien <rire> hein. je, je me laisse une petite semaine de rabat ça va être compliqué mais en tout cas voilà profitez bien des fêtes des voilà euh, de, de de la famille et puis euh, voilà et puis peut-être aussi pour faire une petite pause vous pouvez les... vous faire un petit plaisir achat livre n'est-ce pas, Benoît Allez, <rire> voilà place, des... on l'a pas fait depuis le début. Des livres, euh, oui, oui, oui. Bon, voilà. Moi, j'ai, j'avais sorti un livre il y, a, il y a un an, un an et demi. Donc, euh, voilà, c'est un petit peu mon histoire et aussi euh, les, les, les paris expliqués, on va dire plus au débutant. Donc, euh, donc voilà. Mais bon, c'est que sur. De toute façon, vous ne trouverez pas en librairie. C'est compliqué de trouver un, un éditeur, mais c'est sur euh, sur Amazon. Donc, euh, donc voilà pour les. Derniers achats, peut-être de, de Noël. Qu'un peu de bol, il arrivera avant le 25. Non, pas du tout, parce que nous sommes samedi. Ah, c'est ça, c'est ça, c'est foutu. Bref, c'est pas voilà. grave. Allez, bah, merci beaucoup, Benoît, et puis euh, à l'année prochaine. Quoi. Merci à tous, bye bye. Parier gagnant, émission de sport et du Paris sportif.